Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons présent aux milliers des. Salve, notre nos, chants, nos nous t'adorons, nous t'espérons, ton Nous te proclamons ouais. Présent Au milieu de nous Nous t'élevons Par nos chants bénisse richement. levons nous s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre de, des psaumes au chapitre 1er. Psaume chapitre 1 nous lisons la parole du Seigneur.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 Être dans ces lieux, Père, au oh Dieu, de pouvoir aussi fredonner aussi, partubissant ce refrain, c'est vrai, chaque promesse est pour nous, Seigneur, nous apprenons donc possession, mon bien-aimé Père Saint, parce que c'est à nous que tu as fait cette promesse, mon bien-aimé Père Saint, nous apprenons aussi conscience là, Père, au oh Dieu, que ce que tu as dit, c'est également pour nous, Père. Ce soir, nous voulons te dire merci de pouvoir être ici. Merci encore d'avoir préservé encore nos vies, mon Père Tébissant. Merci de nous avoir aussi protégés, gardés, Père et fortifiés aussi dans notre corps, mon béni, mon Père. Tu es vraiment le Dieu qui guérit, Père. Vraiment la gloire et l'honneur te revient parce qu'il n'y a point de Dieu qui peut faire ce que tu fais, Seigneur. Parce qu'en dehors de toi, il n'a jamais été de Dieu, Père Saint-Dieu. Mais il n'y aura jamais de Dieu, Père Tubissant. Tu l'as dit que tu es le seul, tu seras le seul, mon bénémoine Père Tibissant. C'est vrai, c'est vrai, Seigneur, ce que tu as dit est vraiment vrai. Tu domines sur toutes choses, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, et tu contrôles chaque chose, Père. Nos cœurs sont à toi, et nous voulons aussi, Père Saint-Dieu, que les pensées que nous, avons, que nous avions, Père Saint, ne soient pas les nôtres. Mais nous avons encore l'avantage mon roi, que tout soit vraiment, oh Dieu, source de toi, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, afin que nous soyons conformes à ta volonté, en pensant comme toi tu penses, Seigneur. Nous sommes des hommes, mais tu es Dieu, Père. C'est toi qui peux donner la pensée à nous, mon bien-aimé, Père saint afin que nous puissions te glorifier, toi, les très Enseigne-nous, nous serons enseignés, Seigneur. Oh Dieu du ciel, c'est toi qui transformes l'homme, Père Tubissant, Dieu, qui purifie, qui sanctifie aussi, Père. Si toi tu le fais, Père Tubissant, il n'y aura jamais de souillure dans chacun. Mais parce que tu es parfait. Nous te remercions, mon béni, Père oh Dieu. C'est vrai, les projets que tu as pour nous sont de ta Père Tubissant. Veux que nous soyons présentés à toi, Père. au oh Dieu, étant pur. Merci parce que tu l'as dit et que tu le feras aussi, Père. Bénis ton peuple encore ce soir en ces lieux. Et c'est vrai, nous pensons beaucoup à nos frères et et qui sont aussi dans la souffrance aussi mon bien-aimé personne pour que toi tu puisses aussi te souvenir d'eux parce que c'est auprès de toi que les yeux sont toujours fixés lorsque nous sombre la vallée de Baka tu es toujours la paix Seigneur tu es notre secours notre soutien mon soeur nous pensons pas suffisamment à toi parce que nous savons que si toi tu n'es pas là nous ne saurons pas comment avancer et de quelle manière on peut vivre aussi personne dieu tu es vraiment précieux pour chacun de nous Merci encore pour les cantiques, merci encore pour tous les chants qui ont été chantés pour ta gloire, mon sauveur. Nous te remercions encore pour tout le bienfait que tu nous as prodigué, Seigneur. Oh Dieu, tu as, tu as vraiment guéri, tu as vraiment délivré, Père Tibisson, et aussi pourvu à, aux besoins de tout un chacun de nous, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous sommes vraiment heureux, un peuple vraiment qui se réjouit en toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est pour ça que nous marchons avec foi et nous avons nos yeux fixés sur toi. Béni sois-tu encore pour les sommes tout ce que nous avons pu avoir. Seigneur, continuons encore ce soir, nous te remercions, car nous t'avons ainsi prié, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qu'il soit béni notre Père et glorifié encore aujourd'hui pour la joie qu'il nous donne et l'espérance que nous avons en lui. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Nous remercions notre Dieu et cela c'est du fin fond de notre cœur pour les privilèges et la grâce aussi qui nous accorde d'être aussi dans, dans sa maison et nous nous référons à ce que aussi Ézéchias a dit c'est vrai, le désir de tout être un fils de Dieu, croyant c'est d'être là où le nom du Seigneur est invoqué et c'est pour ça que nous nous rassemblons que Dieu vous bénisse richement d'être venu aussi ce soir pour qu'ensemble nous puissions avoir cette communion c'est vraiment doux pour avoir des frères et les voir et les soeurs aussi et avoir aussi cette communion et en glorifiant notre Dieu parce que nous nous préparons pour ce grand jour qui est donc au devant de nous et c'est pour ça que nous désirons que le Seigneur nous aide encore davantage à ce que nous puissions voir clairement ce qu'il veut et aussi que il nous donne aussi la capacité de pouvoir aussi agir aussi en fonction de cela mais nous réalisons toujours que le Seigneur a toujours fait en sorte que nous comprenions aussi clairement ce qu'il attend de nous. Parce que personne ne peut arriver à pouvoir dire que j'ignore, je, je, je ne sais pas, Seigneur, je ne peux pas le savoir, mais ça fait déjà des siècles. Des milliers d'années, en fait, que l'Évangile est prêché. Jusqu'aujourd'hui, à, à cet instant, à cette heure-ci, à ce moment-ci, il est encore prêché. En tout cas, Dieu est patient. Amen. C'est vraiment extraordinaire. Il est vraiment patient. Alors on peut dire que vraiment, il est patient. Il est miséricordieux. Non, la colère est riche en bonté. C'est pour ça, dans le psaume, je pense que la le dit « Tes œuvres te loueront, ô Éternel, et proclameront la magnificence de ta gloire. » C'est vrai, nous pouvons que nous réjouir de ce qu'il est pour ce qu'il a fait pour nous. Si les mondes pouvaient réellement réaliser, mais c'est parce qu'ils sont aveugles en fait. Mais à nous qui avons les yeux ouverts, nous pouvons glorifier Dieu. Parce que nous devons comprendre que c'est Dieu qui est vraiment extraordinairement merveilleux et puis miséricordieux et a beaucoup de bonté et d'amour à l'endroit des hommes. Il nous a maintenus sur la terre pour bénir aussi les nations. Parce qu'il pouvait faire en sorte que nous soyons tous remplis et que nous partions. Mmh. Il a la sagesse. Il est vraiment... Et puis, il est vraiment sage. S'il avait fait dans les années, je ne sais pas, bon 50, dans les années 60 ou dans les années là, où est-ce que nous serions, est-ce que vous comprenez ah, il est bon. C'est vrai, ma soeur. C'est la raison pour laquelle toi et moi, nous pouvons lui dire merci. Amen. Seigneur, quand j'ai dans le monde, si tu étais venu, tu as fait cela. Où est-ce que je serais aujourd'hui? Tu as attendu que moi ici, je puisse te connaître. Même quand j'ai marché, tu tu bas. J'étais catholique. J'étais protestant. Tu as tu Alléluia! Ah, oh, non. Il est Dieu, mon frère et ma soeur. Il t'a attendu, toi. Amen. Pour que tu chutes la marche. Les prêtres catholiques te maintenaient, ils boivaient l'hostie. Tu buvais, lui, attendait. Non, il est bon. Pourquoi on dit il est bon de louer Dieu Oui, qu'il est bon, hein. C'est la vérité, mon frère. Si vraiment nous entrons dans l'intérieur, nos pensées, on dit oh, oh. Qu'est-ce que c'est que vraiment l'homme, Seigneur? Mmh. J'ai disais dans le bourbier là. J'étais plein de saleté, je me trouvais bien. Mais toi, quand tu me regardais, dis -tu, ce n'est pas comme ça que tu dois être. Ah oui. La patience de Dieu est extraordinaire. C'est pour ça que nous devons aussi être patients à l'endroit de ton frère. À l'endroit de ta. Dieu m'a aussi fait grâce et a été patient à mon endroit. Et moi aussi, je dois le faire aussi à l'endroit de mon frère, à l'endroit de ma soeur, d'une certaine manière ou d'une autre. Ce n'est pas facile. Mais c'est ce que Dieu veut pour nous et il a fait aussi en sorte que nous le soyons. Parce que, il est vrai que ce sont les attributs de notre Père. L'amour, la bonté, c'est ça, non on a dit que euh, la charité, elle est patient. C est, c est, c est... Eh ben, vous connaissez la charité. Alors, si notre Père est comme ça, et si nous sommes fils, donc ce qui est en lui doit aussi être en nous c'est pour ça toi, tu es censé pouvoir être patient. Alléluia. Oui, que Dieu te bénisse. Parce qu'on nous dit que comme des élus de Dieu, saints et bien aimé, C'est écrit, hein. Révêtez-vous et des patience et tout cela. Et bien, si l'un a suivi de se de l'autre, pardonnez-vous moi, Et puis bon, nous devons nous supporter. Supportez-vous les uns et les autres. Nous devons être patients. Patients aussi même dans le jugement. Nous avons tendance à pouvoir juger très vite. Et puis nous avons la sentence directement aussi. Dieu est miséricordieux. C'est la vérité. Alors qu'on nous dit dans Matthieu 5, il dit, heureux le miséricordieux. les miséricordieux, c'est vrai, car ils obtiendront miséricorde aussi. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ceux qui verront. Vous voyez, être un enfant de Dieu, ce n'est pas être comme tous les autres. Parce que ce que Dieu t'a donné, ce qui est qu au-dedans de toi, ce n'est pas ce qu'ils ont, parce que toi tu sais être patient, mais eux ils ne peuvent pas être parce qu'ils n'ont pas la patience. Est-ce que, est ce que vous suivez? Vous pouvez comprendre effectivement que c'est pour ça que dans des moments, le plus, puisque Dieu dans le moment le plus difficile, des situations difficiles aussi, c'est que Dieu a placé en toi ressort. Tu dis comment je peux être si patient? C'est parce que... Oui. Comment est-ce possible Quand tu as tout donné à Dieu, Dieu t'a aussi donné. C'est la, la vérité. Si. Vous savez, il y a une question que notre frère Julia téléphoné hier, il se réjouissait pour la prédication de dimanche et, et toujours là, à ce jour aussi euh, gros flamé, il, euh, il me dit et tu as touché un point aussi que j'avais à pouvoir entendre là-bas dans l'église où j'étais ça nous a toujours causé des problèmes mais jusqu'aujourd'hui c'est toujours un, un grand problème j'ai il dit, il dit, il dit, dit mais bon quand tu as dit une chose comme quoi que Adam n'avait pas les brilles. <rire> mais mais c'est la vérité. Ouais, ouais, ouais. <rire> oui. bon. Cet âge, créé, donc il était formé. Pour avoir un nombril, il faut que tu sois connecté pour... Il faut avoir été dans les seins de quelqu'un. Parce que tu ne peux pas respirer, tu ne peux pas manger. Donc c'est la maman qui... T'es nourri, mais... Adam. Amen. <rire> Alors, j'ai dit, Adam n'est pas né bébé. Non. <rire> amen, amen, amen. <rire> Adam était déjà Adam. Est-ce qu'un bébé ne se marie pas? <rire> non. Non. <rire> <amen, amen>, <rire> Dieu est bon pour toi. Amen. <rire> Pour ça, nous avons suivi sujet, comme on s'est prié tout à l'heure, il Seigneur, que Dieu te bénisse. Et Seigneur, nous te remercions. Il faut qu'on soit reconnaissant à Dieu pour le privilège qu'il nous donne. C'est pour ça qu'il regardait ces 18, il dit, à vous, il vous a été donné. Ils avaient un, un privilège extraordinaire de connaître les... Mais pas à eux, pas aux autres, mais à vous, oui c'est pour ça que nous le remercions chaque fois et quand nous terminons pleurons, on nous dit Seigneur c'est quand même extraordinaire que tu nous aides à pouvoir voir les choses comme non seulement les voir mais aussi les croire oh, nous, nous étions tellement heureux dans la joie qu'on voulait vraiment y rester dedans oui parce que c'est merveilleux si les tableaux, je vous, je vous dis la vérité frère, afin que vous compreniez effectivement aussi ah Dieu est trop, il est merveilleux je ne pense pas que dans ces siècles ou dans les siècles à venir il peut y avoir quelqu'un d'un être hein, qui a, est, c'est vrai un être aussi bon vous savez, aussi qui prend soin de toi qui se soucie vraiment sans hypocrisie hein, mais vraiment de toi dans tout le moindre détail avec amour avec passion, c'est-à-dire que vraiment dans tout non, il, il est l'unique. C'est pour ça que les louer et l'aimer, ce n'est pas une obligation pour nous. C'est notre vie, en fait. Et c'est ce qui nous fait vivre, d'ailleurs. Que nous le remercions parce qu'il n'a absolument rien oublié pour toi. Alléluia. <rire> Ça, tu peux être sûr et certain, ma soeur et mon frère, pour ta vie sur la terre ici. Il n'a rien oublié. Il n'a rien oublié. Il a déjà prévu tout dans le moindre détail pour toi. C'est pour ça que je pense qu'il y a un cantique. C'est quoi que c'est Lise qui l'a À Moi que je me trompe, pourquoi crier Pourquoi pleurer C'est Lise, je pense. Qu'est-ce hein que... Oui, et nous nous sommes des privilégiés en fait. Ce monde de connaître Dieu, on nous regarde comme des balayures. C'est normal parce que nous, Ils ne sont pas dans la même dimension que Dieu nous a placés. En fait. Alors, nous, nous voyons les choses différemment. Nous n'avons pas le même regard que Il nous a accordé donc la grâce. Après, il me pose la question en me disant aussi il dit, mais. Non, là où nous étions, ben, alors euh, il, il pose aussi la question, dit mais, euh, parce que là-bas, enfin bon, je ne vais pas entrer dans, dans le détail, mais les gens ont toujours été ramenés en fait dans la confusion de choses. Vous vous souvenez qu'une fois, j'ai dit ici ce que nous lisions, à propos euh, de, de la sémence, la sémence de la femme. Vous savez, la femme n'a pas de sémence Mais là, on dit bien La sémence de la femme La femme aura donc une sémence C'est biblique Puis il a clarifié cela Et la Vierge concevra Dieu est grand Il dit toujours des choses, effectivement, qui, qui dans la pensée humaine, ça montre que c'est impossible. C'est pourquoi si toi, tu es croyant, un fils de Dieu, une fille de Dieu, tu vois des choses qui sont impossibles, ce que tu ne connais pas Dieu. Amen. Humainement parlant, c'est vrai, il y a des problèmes qui sont impossibles à résoudre. Mais j'ai dit ça pour ces dieux que moi je connais. Amen. Si vous, vous avez une autre vision de ces dieux, c'est votre droit de conserver les pensées. Mais il y a des choses qui sont impossibles à faire, effectivement. Ça, c'est votre droit. Et je ne veux pas vous influencer dans votre droit. Mais moi, depuis que je le connais, j'ai toujours vu une chose. C'est qu'elle est impossible pour lui. Enfin les dieux de la Bible que je connais. Amen. Si le vôtre il est comme vous, celui qui est, il n'est pas Dieu. Mais celui de la Bible, c'est la vérité, ça. Amen. 100% vrai. Il n'y a rien qui lui soit impossible. D'ailleurs, quand je regarde la mer rouge, j'ai dit, il a fait traverser pas une personne. Non. Oh, Amen. Il est Dieu encore. Pas eu, parce qu'on peut dire une personne, bon, il a fait vite, vite. Mais nous, là alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Mais c'est des milliers, des milliers, des millions qui sortaient, mais qui devaient traverser. non seulement ils devaient traverser, mais Pharaon venait à vive allure. Tu quand même. Mais là, on pouvait dire mais c'est impossible. Et c'est pas possible. Ce peuple va mourir. Il dit je vais vous prouver que l'impossible avec moi n'existe pas. Est-ce que vous vous rendez compte, frère et sœurs, il dit que c'est moi qui amène toutes choses à la création, s'il vous plaît. Amen, amen. Quel est l'événement ou la situation Parce que, avant que ces choses-là, il a tout redonné. Il a dit à Pharaon: c'est moi qui t'ai suscité." Et puis pour un dessin, bien sûr, c'est écrit dans Romain. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui se trouvé dans les environs, il les avait placés là-bas. Mais si vous ne croyez pas, mais qui les a créés? Il sait. Donc, c'est qu'il crée. Il sait qu'il a placé un fleuve quelque part. C'est vrai ou pas? C'est la vérité. Les configurations, les ceci. J'ai dit, Dieu, Dieu, c'est lui qui, qui, a fait toutes choses. Les arbres, les fonds, tout ce que vous trouvez sur la terre. Paris, il est l'auteur. Et il se souvient de chaque chose. Vous aussi, vous. vous, vous, vous, vous pourriez-vous réaliser qu'il a dit que même que les cheveux de vos têtes. Amen. Les cheveux de vos têtes sont comptés. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il peut oublier Et bon, maintenant, on va un peu plus loin. Il dit, avant même que la parole soit sur ta langue, donc il soit d'abord là-dedans. Que tu n'es même pas dit, mais je la connaissais entièrement. Vous direz qu'il est impossible pour lui non, parce que quand tu veux faire la chose, il a assez d'agir. C'est vrai, mon frère. C'est vrai. L'incrédulité, tu suis et t'arrêtes toi-même. Mais la foi. Mais effectivement, cela... Donc, okay. nous <rire> voyons aussi que, effectivement, même, même quand il faisait marcher le peuple, mais il savait très bien. C'est pour ça que, nous avons entendu de la fête, il m'a Mon frère et ma soeur, avant que toi tu sois sur cette terre, tout ce qui était nécessaire pour toi, Dieu n'a rien oublié pour toi. Rien, rien, rien. Et ça, dans tous les domaines. Amen. Ah, c'est quand même merveilleux. Il dit que <rire> tout ce qui a connu d'avance, il a aussi Et simplement tu reviens dans la position que Dieu veut que tu sois toutes ces choses s'agrippent ah ben oui. bien sûr vous savez souvent on ne comprend pas les choses de Dieu parce que on ne veut pas se laisser instruire par Dieu en fait on combat dans le vent parce que tu dis, mais ah, ah, ah, Seigneur, les, vous savez, le désir que tu as pour obtenir la chose en question, Dieu le savait. Amen. Si déjà, tu peux, toi et moi, lire, savoir dans le psaume, que tous les jours de ma vie, avant qu'il était inscrit dans ton livre, avant qu'aucun d'eux ne puisse exister. Le fait que toi, tu sois assis là, ce jour-là, avant que tu sur la terre, c'était inscrit que tu lèverais la main. Tu te réjouirais pour la parole. Que tu secouerais la tête. Il sait tout ça. C'est ça l'autorité sous laquelle nous avons, nous sommes dominés. Nous nous reposons. Oui, c'est la vérité. C'est pour ça qu'il a regardé, quand Pilate lui dit, mais ne sais-tu pas que j'ai une autorité sur toi, de pouvoir te condamner, de te relâcher, tout ça. Et dit, toi, <rire> tu n'ai rien, si ce n'est pas, si pas mon père qui t'aurait donné. Il t'a donné cela pour que tu joues ce rôle, c'est un rôle que tu joues. C'est ceci et 100% la vérité. Donc nous devons être conscients qu'ils savait très bien. Mais qui était celui qui conduisait sur le chemin N'était-ce pas lui-même la nuit la colonne de feu, la journée la colonne de nuit Mais ben, il connaissait le chemin. Il savait bien que sur ce chemin, quand il va... Parce que s'ils étaient en dehors du chemin, là c'était autre chose. Mais étant sur le chemin, lui... ben, c'est vrai parce que c'est lui qui conduisait. Et Moïse, gloire à Dieu, c'était un certain, il conduisait les peuples. Sur cela, même si le murmurait, lui obéissait à Dieu. Et c'est pour ça que quand ce peuple, il disait, nous allons demander quelque chose d'impossible à Dieu. Nous sommes des... Non, j'aime Dieu, frère. Ah, j'ai dit, même si je suis seul quelque part, j'ai dit, j'étais te loue, hein. Amen. de ce que tu m'as donné la grâce de te connaître. Amen. Ah oui, frère et soeur. Non, parce que... Il n'y a aucune prison qu'on peut te mettre, toi, sur la terre. Vous savez, on nous dit, J'aime Dieu, il dit, on nous dit qu'il a amené captif, la captivité, pour toi. Là, vous l'avez entendu, non Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont... Il est beau, mon frère. Et, vous, et puis, on nous dit, effectivement, que... Quiconque, donc, quiconque est né des dieux. Donc, hein, si tu es né des dieux. Vous savez, nous retournons là sur le désert. Je vais lire l'écriture. Nous retournons sur ce chemin. C'est quand même extraordinaire. Et le peuple d'Israël, comme nous, par exemple, on a dit, est-ce que Dieu voit, ma souffrance, ce que Dieu voit Mais qui a formé les yeux On a se poser la question. C'est là que quand, quand, quand il nous réveille un peu comme ça, on dit, mais Seigneur, tu es grand. Je suis mes larmes. Amen. Ah, ben, oui, c'est vrai. Si tu as créé les yeux, c'est que c'est pour voir, mais c'est toi qui vois. Parce que tu ne pouvais pas créer les yeux si toi, tu ne pouvais pas voir. C'est vrai, hein alors ce que tu me vois. <rire> Sur ce chemin où il passait, il savait bien que ils passaient, ils savaient bien qu'ils auraient, ils auront. Des... Parce que pour quelle raison Quand ils étaient en Égypte, comme frappés, ils avaient quand même du pain. Amen. Et ta langue est habituée au pain. Ton estomac encore. Vous mm. que quand même, vous avez la semoule et tout ça, mais quand on donne du pain, c'est l'habitude. Mais c'est vrai, l'organisme répond comme ça. Mais ils savaient très bien que ces hommes-là avaient besoin du pain. Ils connaissaient bien les désirs, mais ils regardaient parce que eux ils pensaient que Dieu était ignorant. N'est-ce pas qu'il a dit que j'ai vu moi la souffrance de mon peuple Donc quand on frappait, quand on le nourrissait de l'eau et tout ça, il voyait. Mais il attendait son temps pour que le temps soit arrivé. Il avait dit à Abraham, après 400 ans, Dieu donc faire sortir de là. Donc, euh, ta ta ta, ta, ta pile, toujours au rendez-vous. Alors vous lui dites, euh, Seigneur, à 6h30, 6h30, puis il est là. Oui. <rire> bah oui, je je l'aime beaucoup. Il est toujours présent. Non, de... <rire> Jamais absent. Toujours présent. Mm -hmm. Et, et, et sous ce chemin par lequel il passait, il se disait, Ah, oh, Dieu, Dieu ne sais pas, il ne connaît pas ceci, nos soucis. Il regardait simplement parce qu'il savait, il savait très bien que le désir de pouvoir manger, ce qu'il y a du pain. C'est pour ça qu'il commencé. à se dit, est -ce que est-ce que Dieu peut nous donner du pain Parce qu'ils savait bien qu'il n'avait pas de boulanger. Bien sûr, ils savait bien. Parce que vous vous rendez compte, ils allaient amener Non, non. savaient bien qu'il n'y a pas de four, il n'y a rien. Ici, nous sommes en train de pouvoir quitter le pays et partir, effectivement. C'est impossible. Et puis, il dit, nous avons faim, nous avons besoin du pain. Est-ce que Dieu est-il capable ici si Dieu peut nous donner du pain ici. Mais Dieu savait que tu aurais les désirs du pain. Il n'y a rien qui échappe. Ah, est Dieu. Nous ne parlons pas pour faire quelque chose. Nous parlons pour que vous compreniez la vérité. Nous sommes appelés à parler des choses vraies. Et quand nous parlons de Dieu, on ne doit pas ajouter des choses qui, qu'il n'a qu pas fait, s'il n'est pas capable. On ne peut pas dire, sinon on serait des menteurs. Et là, on tomberait sur les jugements aussi. Mais nous disons ce qu'il est. Parce qu'il a prouvé. Alors nous vous disons donc aussi la vérité, pour que vous compreniez que même dans ce jour aussi, même dans les mois, parce que tous les difficultés que vous avez passées, sachez que Dieu les avait su. Il savait cela depuis longtemps. Et comme Dieu ne peut pas se tromper à ton sujet, il savait oui. <rire> chaque fois <rire> que toi qui aimes Dieu, qui chantes Dieu, c'est pour ça que l'Écriture dit que toute chose concourt pour le bien de qui ça bien, Dieu. Pas de ceux qui n'aiment pas Dieu, Alléluia. pas ceux qui s'intéressent aux choses du monde. Mais ceux qui sont de ceux-là qui cherchent Dieu de tout leur cœur, qui l'aiment vraiment, qui lui donnent effectivement dans l'adoration, ils lui donnent tout. Est-ce que vous suivez Donc tout leur être effectivement est attaché à Dieu parce qu'ils ne vivent pour que ce Dieu-là, il met toutes choses qu'on qu'on pour votre bien. C'est-à-dire que vous devez comprendre que... Quand vous passez par un moment très difficile, trop difficile, eh c'est sûr et certain que Dieu les fait en fait pour votre bien, parce que l'épreuve par laquelle vous êtes en train de pouvoir passer, il est, il est certain, et vraiment plus que certain, que vous sortirez vraiment de cette épreuve. Prions que Dieu nous ouvre l'entendement fait. Mais il faut que l'épreuve soit difficile aussi. Parce qu'elle n'est pas facile. Parce que si c'est facile, pourtant tu dis, bon, ben je vois que c'est pas perdu. Parce que même quand tu passes l'épreuve, tu te dis, bon, le Seigneur a dit que toutes choses sont pour mon bien, mais tu pleures. Et puis tu te dis, en quoi celui-ci est ici vraiment pour mon bien. Et pourtant, tu restes l'écriture. Mais n'oublie pas, même quand tu pleures là. Même quand tu te poses la question là, c'est pour ton bien. Oui, c'est sûr et certain. Parce que maintenant, quand il va te faire sortir, il dit Mais Seigneur, tu es grand. Je me disais pourquoi ça passait. Oh, tu, sais, tu étais vraiment. Tu et c'est cela, c'est comme cela qu'il est en train de t'amener à la perfection. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il va donner du pain? Mais il savait. Ils ne pouvaient jamais imaginer. Mais dans les déserts, là, Dieu a donné quelque chose de meilleur. Ils étaient habitués avec la, la farine que les pharaons donnaient. Effectivement, ici, avec tout ce qu'ils pouvaient avoir mis dedans, ce n'est pas très bien. C'est la vérité. Mais Dieu leur a donné un pain avec une farine tout à fait. Où il manquait des impudos, tout était parfait. Que tu le manges, tout ton corps, il est bien. Le pain des pharaons, parfois tu le manges, il est gonflé. Le pain, tu as de constipation, parce que ça dépend comment les messieurs Pour vous, les esclaves, ils font comme ça, comme ça, comme ça. Pour eux, il mettre un bon pain, tu manges, le matin, tu as des douleurs pour aller. Mais là, le pain que Dieu donnait, tu ne manges pas de constipation. Ton corps l'absorbe bien. Tous les autres, mais c'est la vérité, mon frère. Tout ton organisme fonctionne bien. Il, observe très, il absorbe bien tous les nutriments rentrent là, dans les sangs, dans ces et de cela. Ce que Dieu donne amen. est toujours bon. Jamais il n'avait jamais mangé un pain comme celui-là. En fait, Dieu vous donne toujours les meilleurs. Amen, amen, amen. Soyez reconnaissant Amen. quand Dieu fait quelque chose dans ta propre vie. Si cela vient de Dieu, ce sera toujours le meilleur. Même s'il y a quand même des montagnes, ce sera toujours le meilleur. Parce que les montagnes et les vallées seront à L'important, c'est que ça vienne de Dieu. C'est extraordinaire pour nous de voir. Comment il a toujours été fidèle. N'oubliez pas, quand il vous a destiné à être dans ce monde, faut qu'il croyait en lui. Il a tout pourvu et il n'a rien oublié. Alors s'il vous plaît, tout dans le moindre détail. Ce que je sais, ce que c'est, va être difficile pour toi de croire cela. C'est pour ça que tu vas continuer ta marche, à pouvoir te dire, mais Seigneur, je ne vois pas tellement très bien, mais en fait, il te dit déjà que sache qui est dans ta vie à toi. Parce que c'est clair honnête. Nous, nous continuons encore un tout petit peu pour que tu comprennes. Il continue à marcher. Est-ce que Dieu vraiment qui a créé l'homme, peut-il oublier Vraiment, écoutez, peut-il qu oublier que cet homme ici, il va traverser le désert. Il ne va pas avoir soif. Vraiment, même si, avec toute la chaleur que vous aurez consommée, parce qu'il connaît les corps, comme il dit, et puis même quand tu n'es même pas dans de désert, même à la maison, tu as quand même soif, non Est-ce que Dieu peut oublier que toi, tu ne vas pas avoir soif Ah, dans l'Égypte, on était bien, il n'y a plus à boire ici, il n'y a plus à boire. Mais Dieu, vraiment, oublier que lui, c'est lui qui t'a fait, il va oublier que tous ces, ces chemins-là, tu n'auras tu pas besoin, il ne va pas te faire un robot, quand même, hein c'est pour ça qu'ils savaient bien qu'ils auraient soif. Alors y avait un rocher. Que eux, ils ne savaient pas, mais le rocher les, les attendait. Non, frères et sœurs. Oh là là. Il y avait de l'Ancien Testament. C'est les Jésus du Nouveau Testament. Et on nous dit clairement, pour que nous comprenons, on nous dit, mais frère c'est quand même pas On nous dit clairement que le rocher qui les suivait. Bien sûr, monsieur. Parce que Dieu savait qu'ils auraient soi-disant, mais le rocher le suivait. Non, toujours présent, du rocher. Ah, oh, je l'aime de tout mon cœur, frère. Même si tous les hommes l'abandonnaient, hein même s'il faut rester seul. Mais c'est Jésus de la Bible, peu importe ce que les hommes peuvent penser, peu importe ce que, la considération que les hommes peuvent avoir, ça c'est eux. Mais ce qui m'importe, c'est ce qui apporte à mon âme. Ah oui, c'est vrai. Il est vraiment bon, c'est merveilleux de prendre soin de chacun de nous dans le monde. Jamais Dieu ne pourra t'abandonner. Si toi, tu l'abandonnes pas. Oh oui. Est... D'ailleurs, la Bible nous fait savoir que son nom est... Fidèle. Ah, ah. Donc si son nom est fidèle, c'est sa nature, non? Être fidèle. Puis on nous dit qu'il reste fidèle. Oh, vous comprenez, non? Ah oh, oui. Ce qu'il a dit, il reste fidèle attaché à cela. Il criait, nous allons mourir de soif ici. Mais ils ne sont pas posé la question, mais, mais c'est lui qui marche avec nous. Ou c'est qui nous a fait sortir là. C'est qui C'est un homme. Parce qu'il nous a prouvé effectivement que ce n'était pas Moïse. Parce que Moïse ne peut pas créer les cabous. Moïse ne peut pas créer les mouches. Non non, non, non, non, non, Et puis aussi nombreux comme ça. Peut-être on ne peut pas citer comme ça, ils vont crier peut-être un petit pigeon, un petit... Ah, pas pour, pour crier d'abord. Mais il est toujours là, effectivement, de cette manière. Mais dit, mais, mais toutes ces mouches qui sont. Et puis, si on peut dire, on regarde même dans le ciel. C'était tout noir. Mon frère et ma soeur, vous entendez cela pour que vous sachiez que le Dieu que nous servons, ce n'est pas un petit Dieu. En fait que votre foi, mon frère ne défaille jamais. Oh, je ne vois pas les choses. Oh, ça n'avance pas pour moi. Est-ce qu'il est il encore bon de pouvoir prier Oui, c'est bon de prier. Le découragement, est-ce que j'aurais, euh, parce que c'est comme de ceux-là qui disent... C'est pour ça. Je dis, mais, ah, je ne vois pas d'enfant. Je ne sais pas. Je ne peux pas concevoir. Non. En fait, Dieu, <rire> quand il t'a crié, l'homme, N'oublie pas toujours cela. Il a dit, allez, soyez stérile. Dieu n'a pas dit. Dé... Avec autant d'amour qu'il a déployé pour l'homme. Frère, et puis qu'il lui dise qu'il soit stérile. Non, non, non. Sa volonté, c'est que tu sois féconde. C'est pour ça qu'il dit, mais allez et multipliez-vous. C'est l'ordre de Dieu. Donc, si, au cours de l'histoire, je deviens stérile. Oui, je n'ai qu'à retourner à la source. Je lui dis, c'est pour ça qu'il faut le connaître. Ah, oui. Si tu le connais, tu sais comment lui parler. D'abord, quand tu viens vers lui Tu le loues, tu le dis que tu es capable Amen. Tu es le tout puissant te il faut, il faut le louer Il faut lui montrer qu'il est ce qu'il est Et que pour toi, il n'y a pas un autre Tu ne vas même pas à gauche Ni à droite, un autre qui soit capable Le seul capable, c'est toi Il va donner, mon frère Oh, gloire à Dieu Il aime qu'on le loue là, Qu'on reconnaisse qu il ben, ce qu'il est Parce que c'est ce qu'il est il a dit, j'ai qui s'y opposera Il dit, tu l'as dit, personne ne peut s'y opposer. Tu as parlé, et je sois féconde, et je dois l'être, parce que tu l'as dit. Oui, monsieur. Oui, les bébés vient ah, Si vous pouviez lire dans les saintes Écritures, voir cette main puissante de Dieu, comment elle fait de merveilleux. Oui, c'est extraordinaire. <rire> ah oui. Et quand ils crièrent pour avoir de l'eau, pour eux c'était impossible parce qu'il n'y avait aucune source. Même pas un fleuve On à tout près de qui le peuvent crier pour aller puiser de l'eau pour eux et pour euh, aussi les troupeaux quand même. Parce que les troupeaux aussi boivent, nous. Il regardait à gauche et à droite. La foi a les yeux, pas les yeux humains. Il n'utilise jamais les regard humains. La foi a ses yeux. Oui, Dieu soit béni. Amen. Élisée était là sur la tour à d'autant dessus Et il y avait Géasi à côté les yeux de Ghazi a vu l'armée des Syriens qui étaient venus pour arrêter Élisée. Gazi a tremblé. Il dit, ils sont là non plus nombreux que nous. Ils sont vraiment nombreux. Ils sont venus pour pouvoir... Et lui, vous voyez, comme je vous l'ai entendu, cela, non Et Il voyait seulement l'homme qui était là. Comme on l'appelait, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Ah. <rire> oui, c'était... L'homme de Dieu. Et puisqu'il était l'homme de Dieu, Dieu était avec lui. Et l'homme de Dieu ne bon, branchait pas. Il dit, mais dehors, ça boule dans tout le monde. Il dit, mais les yeux, moi, ils sont nombreux. Il ne branchait pas. Il dit, mais tu n'as pas peur, tu ne fais rien. Alors, il dit, Géasi, Géasi. Ceux qui sont avec nous, ceux qui sont avec nous ici, avec moi ici, ils sont plus nombreux que ceux que tu vois là. Regarde, il n'y a rien y que a, a que toi et moi. Ah oui, il n'y a que toi et moi ici. Ils sont des milieux. Les yeux humains. Alors il dit, Seigneur mon Dieu, l'homme de Dieu. Hein? Seigneur mon Dieu, ouvre les yeux de mon serviteur. Ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie. Et puis, on a enlevé les voiles. Quand il a regardé. Ah non Dieu garde ses enfants, Dieu garde ses serviteurs, c'est vrai. Toute une armée! Pour une seule personne. Et des chats qui remplissent. Non, vous savez, ça donne la crainte, mon frère, et le respect. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous soutienne. Juste, je vais lire une écriture, et puis nous allons prier et rentrer à la maison. Et dans Romain, juste en Romain, nous crions cela. Romains au chapitre 12, on dit, verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le mouvement de l'intelligence, afin que, c'est comme ça chez vous aussi, non Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Tendre Père et précieux Sauveur, nous voulons vraiment te dire merci. Nous pouvons voir au travers de ce que tu nous as présenté, Père Saint-Dieu, ta puissance et ta fidélité, Père Saint-Dieu. Comment tu aimes l'homme, combien tu l'aimes et tu en prends soin aussi. Père. Que tu bénisses encore ton peuple, mon bénévole Père Saint-Dieu, qu'il puisse se réjouir en toi et disant, mon bénévole Père saint puisqu'ils sont à toi, mon bénévole Père Saint-Dieu. Tu n'as rien oublié, mon bénévole Père -Dieu. pour leur bien, pour leur bonheur. Alors, marche avec toi, mon bénévole Père C'est pour ça que tu veux que nous soyons toujours obéissants et demeurés dans la voie à laquelle tu nous as vraiment tracés, Seigneur. Oh Dieu, tu es vraiment Oh, lo le... Chemin, la vérité aussi et, et, et la vie, mon Père. Que ton peuple soit béni, que ton peuple soit aussi fortifié, mon Roi. Et tu es vraiment ce Dieu qui nous aime, mon bénémoine Père Saint-Dieu. C'est pourquoi tu ne veux pas que nous puissions nous conformer dans ces siècles, mon Bénéme, Père Saint-Dieu, avec les habitudes des gens de ce monde, mon Bénéme, Père saint yeux avec leurs yeux, ils ont confiance dans les scientifiques. Nous n'avons pas confiance dans les scientifiques, mon Roi, mon Père dieu Nous avons confiance dans ta parole à toi, Père. Nous, nous confions à tes professeurs. Nous confions. Père Dieu à tes C'est vrai parce que tu es réellement Dieu. Nous sommes à toi, mon béni Père Dieu. C'est en toi que nous avons placé notre confiance et notre foi. Et c'est en toi, Père Dieu, que nous persévérons, bénémoins, Patrice Dieu. Merci encore pour ce temps que tu nous as donné, Père Dieu, de pouvoir réellement réaliser combien ta puissance n'a pas de limites, Père. Garde mon frère, garde ma soeur, garde nos enfants, nos petits-enfants, Père Dieu. accompagne chacun d'eux, Père dieu Nous te remercions pour ce que tu fais et ce que tu feras encore pour nous. nous mon mon Père, à toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire, car nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mon grand, je veux que tu viennes. Il y a un cantique que tu as chanté ici, que je voudrais bien que euh, nous le rechantons encore. Je crois que c'était pendant les cantiques de début. Là. Et, tu te souviens tu, que tu as chanté parce que, euh, tu as, as oublié. Hein? Vous vous souvenez? Il y a un cantique. Hein? Ah! Que Dieu te bénisse. Que te bénisse richement. Eh bien, c'est cela. Merci mon gras. Oui, oui. 135 dans les frères. Mais manquant la route est obscure, Jésus s'approche et me rassure, il me conduit dans sa main